Bon, bonsoir tout le monde bonjour tout le monde Ce soir on va continuer à faire un peu de sparkle euh, comme tous les soirs minus et cortex euh, je vais montrer quelques outils je vais montrer des syntaxes très spéciales Alors, on a vu les préfixes les séances précédentes là on va voir une syntaxe tout un service toute une syntaxe spécifique et tout ça autour de, euh, de la généalogie et des ce qu'on appelle les arbres généalogiques qui ne sont en fait très rapidement plus des arbres dès qu'on remonte une dizaine de générations, ça devient des réseaux fortement intriqués et donc il existe des outils, et une syntaxe spécifique pour ces, euh, pour tous ces besoins. Euh, donc allons-y. Puis si on a le temps et si j'ai pas trop chauffé et que j'ai encore deux neurones qui se connectent, on peut aussi faire des requêtes dans pour vérifier les tout ce qui est Généalogie incompatible, par exemple les gens qui sont euh, leurs propres pères ou leurs propres enfants et qui ne sont pas des voyageurs temporels. Euh, mais euh, voilà, les, les choses impossibles et comment les repérer euh, avec du Spark. Euh, J'espère que ça vous a, va vous intéresser. Et... Euh, hop là. Non, si je clique pas sur le bouton ça marche pas bien. Si on passe sur mon écran... Hop là. Donc on est sur Wikidata. Il faut que j'apprendisse un peu d'ailleurs, je suis en train de penser. Et euh, la première chose que je vais montrer pour commencer doucement aujourd'hui, c'est les outils. Euh, pourquoi ils ne me propose pas tools directement Voilà, Wikidata Tools, qui existe en français d'ailleurs. Donc pourquoi se gêner Je vous le donne en lien. Et oui, je vois, j'ai vu que.. Merci du rappel, mais je ne peux rien faire. Il y a un gros lag entre euh, ma vidéo et le, le chat. Euh, hier soir, j'ai carrément eu une coupure d'Internet, donc euh, j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais euh, je ne suis pas sûr que l'Internet soit très vaillant aujourd'hui. Bref, toujours est-il. Euh, cette page outils on est déjà allé plusieurs fois, euh, qui y a plein de choses aussi euh, diverses que variées, aussi euh, utiles que euh, obscures parfois. Mais dans euh, visualiser les données, si vous faites une recherche d'ailleurs plein texte généalogie, vous allez voir plein d'outils. Euh, un des plus vieux c'est GeneaWiki, mais il y en a d'autres. Euh, le Graph Builder évidemment, qui euh, permet de faire n'importe quel graphe, y compris euh, des graphes euh, généalogiques. Alors Wikidata Graph, bah, en fait c'est un vieil outil, il, il s'appelle Antitree maintenant, on le voit par ailleurs. Wikidata Tree Builder, ça sent encore un autre. Euh, J'ai une à wiki, voilà, euh, Antitri, pourquoi je le vois plus Voilà, Anti-Tri. Qui est en fait, euh, voilà, on le fait euh, vu euh, par data et Jean martin et en fait, ils ont fusionné deux de leurs outils pour en faire un troisième. La même chose d'ailleurs que euh, Demelez, puisque Envel est là. Euh, c'est pareil, c'est un outil qui a été fusionné. Bref, Antitri c'est le nouveau. Euh, voilà, donc du coup, pour un. Euh, L'exemple d'aujourd'hui, pour reprendre un vieil un tweet que j'avais fait il y a deux ans, on va partir à chaque fois de Charlemagne. Euh, donc on va commencer par prendre l'élément de Charlemagne, parce que je me souviens plus du. de l'identifiant par cœur. Charlemagne, empereur d'Occident et roi des Francs. Et du coup, grand-père de tout le monde, quasiment tout le monde sur Terre. Enfin, grand-père à plusieurs générations, évidemment. On verra à combien de générations d'ailleurs. Donc voilà, wiki c'est le premier outil. Alors déjà, il nous dit qu'il euh, en charge 100 dans l'arbre généalogique et puis au moment où il s'arrête de calculer, puis quand il y en a 100, voilà, il essaie de faire un graphe, mais il est complètement perdu, donc ça ne ressemble plus à rien. Euh, c'est un outil qui parfois est très bien, mais euh, assez rapidement, euh, assez rapidement bug, en fait. Enfin, dès que l'arbre est trop grand, il n'en peut plus. C'est dommage. Alors est-ce qu'il va s'arriver quand même à se stabiliser ou pas Il faut savoir qu'en plus Charlemagne, on va clairement prendre un exemple de euh, le pire. Euh, il a lui-même eu euh, euh, on va voir le chiffre exact, mais plus d'une quinzaine d'enfants, qui ont eu très rapidement beaucoup d'enfants aussi, euh, etc., etc. Donc. Euh, et puis qui, euh, pendant euh, plus d'un millénaire, euh, l'arbre généalogique s'étend jusqu'à maintenant. Donc, euh, ça n'arrête jamais. Bon, voilà. Euh, mauvais exemple. Si on prend l'exemple par défaut de jeu Sébastien Bach, est-ce que ça marche Ou est-ce qu'il y a encore un small Non, je, je, Sébastien Bach, c'est pareil, euh, il n'aime pas ça. Alors souvent en plus, quand il bug comme ça... Euh, euh, Comment ça s'appelle Génial Wiki, c'est qu'il y a des boucles ou des choses qui ne sont pas bien représentables visuellement. Euh, il ne devait pas y en avoir dans Sébastien Bach, mais il y en a ah, visiblement. Bon, tant pis. Euh, L'autre outil qu'on avait déjà vu, c'était euh, Wikidata Graph Builder. Donc pareil, on met l'élément de base charlemagne on va prendre euh, child alors on pourrait prendre père ou mère mais on n'aurait qu'une moitié de l'arbre généalogique parce qu'on montrait que par les côtés euh, on n'aurait que les enfants euh, dont dans la branche paternelle ou maternelle en l'occurrence en prenant child et en allant euh, à l'envers si je me trompe pas on aura toute l'arbre généalogique de, de charlemagne alors. Est-ce que je suis dans le bon sens ou pas Alors Là, ça marche déjà. Vous avez un truc visuellement qui tient la route. Et c'est là qu'on voit déjà très rapidement que là, un arbre généalogique, c'est pas toujours un arbre. Euh, par contre, Bertrand de la Honce et sa mère, donc c'est dans le mauvais sens. Il faut que je fasse forward. Build. Et là, malheureusement, si je fais dans le sens forward, il va y en avoir plein l'outil va pas être content on a en est des chiffres qu'on peut mettre là pour euh, limiter c'est ça l'avantage par rapport à l'autre alors c'est que là, je vais recharger la page pour qu'il arrête de calculer puis on va mettre limite euh, 10 générations enfin 10 fois enfant de enfant, donc ce qui correspond en généalogie à une, une génération ou pourquoi euh, en tout cas, là, clairement, forward, on est dans le bon sens. Alors, c'est pas le limite 10, c'est pour le nombre total, c'est 10 itérations que je fais en fait. Peut-être, je ne sais plus. Ouais, Oups. Alors 10 c'était trop. Alors, en plus, c'est des outils très visuels. On voit qu'il essaye de tracer au fur et à mesure et de, bah, voilà, de stabiliser que que tout arrive là où il faut. Euh, et en attendant que ça se stabilise, c'est pas très libre Est-ce que je peux au moins dézoomer Hum, et bonheur On repère quand même la valade voilà, typiquement ici ou là il y, y, y a des groupements qu'on voit ici et là. Sans doute des, des fratries par exemple, ou des branches isolées. Alors 10 générations, c'était clairement pas une bonne idée, il y en a trop. Mais ça vous donne quand même une idée de l'arbre voilà, généalogique, le réseau généalogique du coup de Charlemagne. Euh, alors plutôt que de mettre 10, je vais mettre moins. Et euh, ceci dit, ce que j'aime bien avec cet outil-là aussi, c'est qu'on peut passer euh, directement dans l'URL. Donc là, l'itération par exemple, je vais mettre 5 à la main. Ce sera peut-être un peu plus lisible. Mais je pense que déjà 5 ça va rapidement être euh, rapidement être étrange. Ouh Bon voilà, là vous voyez que ça se stabilise en quelques secondes. Déjà c'est de gagner. Vous voyez qu'en plus, ce une je l'ai montré vite fait, mais on peut prendre les points et les déplacer pour que les branches ne se croisent pas trop, même si de facto elles se croisent. Celle-là, par exemple, elle se croise quoi qu'on fasse. Ah hein. ben non, pas forcément, si on les met comme ça, elles ne se croisent pas. Parce que la stabilisation, il l'a fait de façon optimale. Enfin, il fait un compromis entre l'optimum de temps et l'optimum de visuel. Donc il y a des branches qui se croisent parfois. Euh, bah, sur cinq générations, il n'y a pas l'air d'avoir de personnes qui sont euh, enfants de Charlemagne par plusieurs branches. Ah, si, tiens, il y en a un là. Donc, quand on descend ici, ici, on arrive sur cette branche-là euh, de deux côtés à Charlemagne. Donc, euh, déjà, voilà, sur juste cinq générations. Euh, du coup, ça fait arrière, arrière, arrière, grand-père de Charlemagne. Et ben bah, voilà, on a armand euh, de France ou je ne sais qui. Et ils sont tous en plus les frères et soeurs ensemble donc un peu dur de voir qui descend de qui et voilà euh, voilà petit outil cool hein, vous pouvez jouer avec euh, essayer avec d'autres éléments etc je vais vous partager quand même tout de suite ce lien avant d'oublier euh, et un autre outil alors lui qui est complètement différent mais que j'ai J'aime beaucoup pour un. Euh, alors, lui, il a su, il fait l'hypothèse qu'un arbre généalogique est un arbre, ce qui donne des résultats euh, plus propres, plus habituels, mais moins. On va voir juste les, les branches de l'arbre euh, direct. Donc, euh, voilà par exemple ici Charlemagne avec ses parents, donc euh, Berthe. Euh, Berthe au grand pied, comme on dit en France, et Pépin le Bref. Alors on peut changer à chaque fois. Hein, J'ai oublié, mais on peut changer. 37 to English. Là, je veux French. Voilà. Voilà. Berthe de l'an et Pépin le Bref. On a eu pour enfant Charlemagne qui a des frères et sœurs. Alors c'est cool parce que là du coup ici, voilà ils montrent des frères et sœurs et pas juste les au-dessus, au en dessous. Ça doit être sympa aussi avec Victoria. Victoria. C'est sympa mais elle n'est pas si loin que ça finalement. C'est quoi 200 ans? Donc euh, 5-6 générations, c'est pas si loin que ça. Euh, L'équivalent qu'on prend souvent euh, britannique, c'est plutôt Édouard VII est équivalent de Charlemagne un peu. Euh, voilà. Ce que j'aime bien avec tout outil-là, alors je vais faire un monde ascendant, parce que descendant, vous voyez, il a, euh, il a eu 19 enfants euh, connus de Wikidata. Charlemagne, il en a peut-être eu d'autres euh, inconnus d'ailleurs au passage. Euh, et du coup, à chaque fois, on peut cliquer sur la petite fenêtre. Euh, petite.. Euh, triangle, et donc là par exemple le père de Pépin le Bref c'est Charles Martel, Pépin de herstal et puis quand on monte euh... Hans-Gisgel, je le prononce très mal, Saint-Arnaud, ah, ah, il y a un saint, dans... l'arrière-grand-père la de... de Charlemagne est un saint, je ne sais même pas. Charlemagne qui est potentiellement saint aussi, il a été canonisé dans une époque obscure où tout le monde s'en souvient plus. Euh, mais, euh... Donc il n'est pas officiellement, officiellement canonisé, le Vatican sait pas trop où se placer là-dessus, mais euh, techniquement il a été canonisé à une époque. Bref. Et donc on voit qu'il a son arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, grand-père, qui est saint. Ouais. Et puis si on descend, etc. On peut aussi cliquer. Alors là, la plupart, il a eu beaucoup d'enfants, mais en fait on voit que la plupart des enfants n'ont pas de descendance connue. Pas le bossu par exemple n'a pas eu d'enfants. pourtant il est mort à 40 ans. Il aurait pu, euh, et en fait, il y en a un ou deux, notamment bah, Louis le Pieux qui a eu 11 enfants. Euh, voilà qui est euh, Louis le pieux, celui qui, du coup, euh, dont descendra la plupart des rois de France ou la totalité. Je ne sais même plus, je crois, la totalité mais en branche plus ou moins directe. Oui, c'est ça. La totalité des rois de France descendra de Charlemagne, mais pas forcément... Euh, ils auront pas forcément Charlemagne dans leur branche paternelle. Voilà. Euh, des outils, il y en a beaucoup d'autres. N'hésitez pas à regarder Wikidata Tools que je vous ai montré tout à l'heure, pour euh, les voir tous, euh, pour voir celui que vous préférez. Euh, honnêtement, je trouve que les trois que je vous ai présentés, enfin surtout Graph Builder et Antitri, Ils couvrent la plupart des besoins, je pense. Euh, ils sont assez pratiques euh, pour montrer ben là, voilà généalogique de charlemagne euh, en, en deux secondes euh, voilà ensuite du coup et on va repartir notamment sur ce tweet qui donnait qui en fait c'était un tweet qui faisait suite à une vit, une vidéo de dirty biology euh, euh, euh, sur justement on descend tous de charlemagne il prouvait mathématiquement, etc. Et puis euh, il donnait des chiffres que je voulais comparer, vérifier ce qu'on donne dans Wikidata. Donc j'avais fait une série de tweets en, voilà, en janvier 2018, donc il y a plus de trois ans, où j'ai fait des requêtes. Et donc là on va partir passer à la partie Sparkle. Euh, des requêtes qui à l'époque marchaient. Alors l'époque est tellement ancienne qu'à l'époque c'était des tiny URL et pas les URL euh, directs comme on a maintenant. Et donc, euh, hop là. Pour avoir la requête elle-même et des requêtes euh, assez bêtes et méchantes, là par exemple, compter, euh, ça c'est être la même d'ailleurs, plus ou moins. Ouais. Regardez juste celle-là. Donc là, on a Charlemagne a eu pour enfant une personne et avec une étoile, on descend aussi loin qu'on veut. Et euh, plutôt que d'afficher toutes les personnes, j'ai fait un compte. Mais ça, cette requête qui à l'époque fonctionnait et elle fonctionnait en disant qu'il y avait 13 mille résultats. Donc il y a 3 ans, on avait 13 000 personnes dans Wikidata qui descendaient de Charlemagne, enfin connues comme descendant de Charlemagne. Et aujourd'hui, cette requête ne marche plus. Sauf si elle va marcher, évidemment, juste pour l'effet des mots ce soir. Euh, on, a plus de, on, a, on a largement dépassé les 13 000 résultats, donc euh, elle est trop lourde. Et elle a fait ce qu'on appelle un time out. Donc on dépasse la, le délai. Et euh, comme assez souvent, malheureusement, euh, on est coincé. Sauf que, et c'est là qu'on va aborder un peu de technique, et puis que. On va regarder une, une syntaxe très très spéciale de Wikidata, qu'on utilise. de Sparkle, par, par, euh, pardon. Euh, une syntaxe que j'utilise très rarement, qui est euh, prévue pour les réseaux. Et donc les réseaux. Euh, elle est très utilisée pour les réseaux euh, ferroviaires. Ou les réseaux de route d'ailleurs, tous les réseaux viers hein, de transport. Euh, et sa deuxième utilisation, en fait, c'est les réseaux de. Euh, de les réseaux euh, alors les réseaux trophiques aussi d'ailleurs enfin pas trophiques taxonomique de animaliers donc quelle espèce appartient à quelle famille genre etc euh, mais ça son utilisation aussi très courante du coup elle convient très bien à, euh, au réseau généalogique alors c'est une syntaxe avec un, voilà, un ser service gas service euh, c'est une syntaxe donc, j'ai du mal à trouver une documentation euh, propre parce qu'en fait, si on va sur le site ici ou si on va sur Blaise Graph chercher des informations, on aura des, des instructions, mais certaines instructions ne marcheront pas dans Wikidata et inversement, il y a des instructions qui marchent dans Wikidata qui ne sont pas dans la documentation. Donc, je pas encore trouvé la, la documentation parfaite. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur la page des exemples hein, qui est donc euh, ici, aide exemple. Bon, voilà, effectivement, comme je disais, la requête bête et méchante ne marche pas. Donc, aide. Exemple de requête, alors hein, par contre on va le un truc. Exemple de requête, et puis en fait je tape euh, gas service parce que je sais qu'elle s'appelle comme ça. gas qui veut dire euh, gaver, apply, select, quelque chose comme ça d'ailleurs, euh, qui fait fonctionner des systèmes en parallèle si je me souviens bien pour le fonctionnement qui est derrière. Euh, et du coup c'est une syntaxe qui est un peu bizarre, alors le préfixe, le défaut grave, ça j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Ça c'est des instructions supplémentaires dont je n'ai pas besoin non plus. Et puis on va travailler en français par contre. Voilà. Et donc, euh, d'ailleurs, tout comme le service label que vous commencez peut-être à connaître, il y a ce service, voilà, gas service. Euh, un service à chaque fois il va avoir entre entre crochets. Donc là les crochets ils sont ici en l'occurrence. Et c'est toujours gas yes, programme, gas yes, classe. Là. Je sais pas exactement ce que ça fait, je l'utilise tout le temps. Ensuite, un point d'entrée. Donc là, notre point d'entrée, ça va être le fameux Charlemagne. Une direction, euh, dont là, on n'a pas besoin, parce que si on voulait remonter l'arbre, on pourrait faire en direction reverse, mais là, on va bien descendre l'arbre des enfants. Il va nous mettre dans la variable item le, les résultats. Il va nous mettre aussi une deuxième sortie de ce graphe, le, le, le profondeur. Alors, comme je disais, une profondeur en, en génération de. Enfin dans un réseau généalogique, c'est une génération, en fait. Et la propriété à parcourir. Donc là, c'est la propriété enfant P40, la même qu'on a utilisée dans les deux outils précédents. Et euh, une profondeur maximum, en fait, euh, jusqu'où il, il va. Donc là, par exemple, ça, ça va me donner. Euh, J'en veux pas. Hop là, comme ça. Ça va partir de Charlemagne, ça va parcourir, euh, descendre en P40 jusqu'à trois générations maximum, enfin cinq générations on peut mettre. On a vu sur l'outil tout à l'heure que cinq c'était pas si grand que ça. Euh, il va nous donner ceux qui descendent et il va nous donner dans une deuxième colonne que j'ai pas mis ici, génération, le, le, le, le nombre de générations. Donc voilà par exemple. Alors là, je peux trier par génération, ça sera d'autant mieux. Donc en génération 0, on a Charlemagne lui-même. Ensuite, en génération 1, on a bah voilà, Charles le Jeune, Hugabé et le fameux Lui le Pieux, Pépin le Bossu qu'on a trouvé tout à l'heure. Deux générations, trois générations, quatre générations et jusqu'à cinq générations. Et je lui dis de s'arrêter à cinq. Et on voit que sur cinq générations, tout de suite, j'ai déjà 180 personnes. Euh, et on a peut-être déjà des personnes qui sont deux fois ça c'est un truc que j'avais pas préparé mais je vais le faire group by item uh, item label d'ailleurs et uh, count le numéro de génération nb uh, ah oui on part dans un code très spécial faudra pas hésiter à regarder la vidéo YouTube plus tard. Euh, on part sur les réseaux généalogiques. Ah non, ils sont tous qu'une fois descendants de Charlemagne sur la génération 5. Mais si on va un peu plus loin sur sur dix générations, ah, ils sont tous aussi une seule fois. C'est bizarre. On avait vu tout à l'heure qu'il y en avait plusieurs. Ou je me trompe dans ma syntaxe? Itin count génération. Non. Bon bah, écoute. Je me trompe quelque part on va juste rester la syntaxe comme ça donc euh, voilà si je prends donc on avait 180 personnes à 10 générations à 5 générations on a 10 générations en dessous de Charlemagne on a euh, 102 personnes et puis je peux augmenter doucement euh, 20 20 générations en dessous de Charlemagne on va avoir euh, quelque chose comme 10 000 personnes je crois déjà là la requête va mettre de plus en plus de temps Effectivement, la requête euh, qui est celle que j'avais tweetée il y a quelques, il y a, deux, il y a trois ans, c'était une requête normale, mais qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, toutes les requêtes là ne fonctionnent plus. J'avais fait une jolie carte de où sont nés les, les descendants de Charlemagne. C'était assez classe, je trouve. Hum, on voit que évidemment ils sont fortement européens, mais qu'il y a pas mal de gens qui sont nés aux États-Unis qui descendent de Charlemagne. Hum, mais je ne peux plus faire ce genre de carte parce que même avec le graphe là, ça ne passe plus, je crois. Parce qu'il bah, y a beaucoup trop d'éléments. Hum, voilà, c'est ça. Donc là, pendant ce temps-là, que ça a tourné. Sur 20 générations en dessous de Charlemagne, on a 15 000 personnes. Donc on a plus que le total de personnes qu'on avait sur toute génération confondue en, en 2018. Donc euh, on a bien grandi. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'on peut continuer. Alors 30, 40. Alors si vous avez fait un petit calcul, Charlemagne, il y a 1200 ans, une génération, en général, ça, ça dure une trentaine d'années. Donc normalement si j'essaie avec 40 j'ai mon max Et en fait ça passe encore je crois à 40 générations Je sais pas si on peut carrément d'ailleurs retirer ce paramètre de max Bon alors là par contre effectivement la requête commence à être lourde Mais je vais essayer en le retirant complètement Est-ce qu'il veut tourner sans rien si je donne pas de limite, donc là c'est la même chose hein, dans les deux cas, une fois sans ma limite, une fois avec limite 40. Et merci le chat de s'auto expliquer les uns les autres hein, pendant que je fais ça. Alors, en 2020, l'âge moyen de la mère à l'accouchement atteint 30 ans. Oui, oui, bah alors les générations, on pourrait en parler un peu tout à l'heure. Euh, si j'ai le temps, mais euh, oui, on fait, quand on fait des, quand on travaille sur des gros réseaux, sur plus d'un millénaire donc 1200 ans, donc 12 siècles, plus d'un millénaire, etc., euh, etc., et on prend en moyenne, une grosse moyenne, une génération de 30 ans. En fait, on va voir que il euh, y a des personnes qui sont à la 20e de génération de Charlemagne et qui sont en vie aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont à la 40e génération qui sont en vie aujourd'hui. Donc en fait, on peut descendre de Charlemagne. D'ailleurs, on peut descendre par plusieurs euh, branches. De Charlemagne en 2020, euh, un bébé naît en 2020 ou 21 et est à la fois descendant de Charlemagne par 20 générations euh, du côté du père et par part 40 générations du côté de la mère, alors qu'il vit en même temps. Donc, c'est là que on voit que la durée moyenne d'une génération est pas forcément très parlant. Alors, est-ce qu'il y en a une des deux qui fonctionne ou est-ce que mon ordi a décidé de prendre des vacances, de surchauffer et le ventilateur s'envole? tout on ne sait pas. Ne se prononce pas. Alors c'est dommage. alors J'avais déjà préparé la requête pour vous. Hein. J'avais fait tourner en avance. Euh, normalement, ça vous donne la même chose. Et ce que je fais après, du coup, sur 50 générations, si je le fais tourner, c'est que je peux les grouper par génération et savoir combien il y en a sur 5 générations. Donc en commençant à la génération 0, bah, il n'y a qu'une seule personne, Charlemagne. La génération 1, il a eu 19 enfants. Petits enfants, c'est marrant d'ailleurs, ça descend. On voit qu'il n'y a plus que 18 connus de Wikidata. Hein, toujours, cette, voilà, 44, pareil, 42, ça redescend un peu. Une époque où on n'a pas beaucoup d'archives, où en plus il est assez facile de finir sa vie sans faire d'enfants pour des raisons de guerre ou d'enfermement dans des couvents ou autres. Je vous passe à quoi ressemblait le haut Moyen Âge en Europe. Et puis après, bah, très vite, 6, 8, 9, 10 générations, on voit que ça augmente. Euh, voilà, donc à la 10 génération, 300, etc., etc. Et ce qui est assez marrant, c'est quand on descend, en fait, on voit que euh, bah, ça diminue au bout d'un moment. Là, voilà, euh, 34 générations, on atteint un maximum, 40 000 personnes. Et après, ça diminue. 32 000, 15 000, 5 000. Et puis, en fait, ça, ça s'arrête même à 42. Il n'y a personne sur Terre connu de Wikidata comme étant descendant de Charlemagne à 43 générations. D'ailleurs, si on regarde les, ceux qui descendent à 42 générations, les 10 là, euh, déjà ils sont quasiment tous frères et sœurs frères et je crois et ils sont tous très jeunes en fait ils sont nés, ils ont moins de 30 ans ils n'ont pas eu le temps de se reproduire eux-mêmes ou pas suffisamment pour que ça soit connu wikidata euh, donc voilà ce truc qui marchait pas tout à l'heure avec une syntaxe classique et avec ce service là ça marche on peut faire des trucs cool et on peut faire des trucs tellement cool que notamment on peut faire une visualisation voilà, sous forme de de, de, de diagramme en ligne ou diagramme en barre normalement alors barre parfois il fait pas des barres on nous aime pas ouais voilà il fait des points c'est idiot tant pis on va faire des lignes même si c'est pas un phénomène continu on peut pas être une demi-génération mais techniquement ça marche donc on voit que la Charlemagne est à zéro euh, pendant longtemps euh, bah, il a pas beaucoup d'enfants et puis bah euh, suivant l'ailleurs une courbe générale hein, la population a hein, suivi la même augmentation hein, à la même époque plus ou moins si je traçais tous les êtres humains connus de wikidata à la même époque euh, on aurait un truc classique et puis bah du coup il descend par en fait le fait que on est sur des personnes jeunes et très jeunes qui n'ont voilà, qui... pas encore eu le temps de faire des enfants donc là c'est pareil si on regarde les gens connus de wikidata on a une courbe similaire euh, voilà. peut-être que Wikidata notabilité qui rentre en compte euh, oui tout à fait alors après, euh, la notabilité sur Wikidata est quand même très basse. Euh, dès qu'on a une source, quelqu'un est admissible sur Wikidata quasiment. Donc notamment des sources généalogiques, euh, on en trouve assez pas facilement. D'ailleurs, c'est pour ça que le nombre a explosé par rapport à la dernière fois que j'ai fait les, les résultats il y a trois ans. C'est qu'il y a eu beaucoup d'êtres humains qui ont été remplis dans Wikidata. Je pense que en fait, c'est plutôt qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas d'informations généalogiques. On n'a pas leur père, voire on a leur père mais pas leur grand-père. Et du coup, le réseau s'arrête très vite et on ne, on ne trouve pas en fait le lien avec Charlemagne. Donc c'est pas tant la question d'avoir un élément que d'avoir des éléments reliés. Euh, ce qui est d'ailleurs un, un, euh, un des critères de notabilité, c'est que c'est bien d'avoir des sources. Euh, si tu as plein de sources euh, sur une personne ou sur un sujet cette personne, ce sujet devient admissible dans Wikidata, euh, mais par contre le deux ou le troisième critère, je ne sais jamais lequel, dans quelle ordre ils sont, c'est si vous pouvez le relier à d'autres éléments, c'est encore mieux. Je simplifie encore un peu, mais euh, c'est ça l'idée. Et, euh, et ouais, c'est ça que c'est qu'en faisant des requêtes Sparkle comme ça qu'on se dit que bah, oui, ce serait bien d'avoir les infos généalogiques sur tout le monde et on pourrait voir. Voilà. La notoriété structurelle est suffisante pour faire apparaître beaucoup de personnes du fait qu'ils sont simples enfants. Très bien dit, à Ce c'est pas suffisant pour faire apparaître tous les êtres humains connus de Wikidata, parce que beaucoup sont pas là. Mais effectivement, ça en fait déjà apparaître, et bien là, le pic de la 34e génération, on a du coup euh, 41 mille humains. Alors, est-ce qu'il y en a une des deux qui a réussi à... Non, pourquoi elle n'a pas réussi C'est marrant. Et donc, si je fais quand même un... un juste pour avoir le nombre de descendants de Wikidata, count, Alors, distinct, item, Donc, tous les descendants et on les compte qu'une fois avec le distinct et on fait un compte que je stocke dans une variable nb. Donc ça normalement ça me donne un résultat à hein, une ligne avec juste un chiffre qui est le nombre total de descendants. Ce qui me permettrait de refaire ce tweet. Euh, je sais pas si j'ai partagé d'ailleurs, je suis en train de penser. Euh, refaire ce fret de tweet euh, trois ans plus tard pour redonner les chiffres et puis comparer par rapport à ce que j'ai fait en dernier est ce que ça marche là du coup oui voilà et donc on voit que actuellement alors il ya trois ans on avait 13 mille êtres humains connus qui descendaient de charlemagne actuellement on en a 300000 donc vous voyez que les informations généalogiques en quelques ans euh, en trois ans on est passé de 13000 à 300000 euh, voilà ce, ce fameux critère structurel ce fameux euh, lien entre les éléments euh, c'est assez cool je trouve euh, voilà, euh... voilà. qu'est ce que je peux faire d'autre je peux essayer de faire plein d'autres choses euh... On a vu que euh, voilà euh, à la génération 42 il n'y en a plus que 10 donc c'est la génération la dernière les plus les gens les plus jeunes et les plus lointains de Charlemagne donc on peut essayer de faire ça alors je ne sais pas si ça va passer aussi mais on va tenter je vais tenter beaucoup de choses si vous avez des idées de trucs que vous voulez voir autour de Charlemagne d'ailleurs n'hésitez pas à me demander la belle et donc on va prendre une fois qu'on a pris le service là on peut reprendre les éléments et essayer de faire plein de choses autour. Donc je peux faire, euh, non pas item d'ailleurs, génération. Je peux faire un filtre, génération égale 42. Et donc là, normalement, j'ai les fameux 10 résultats ici. Si je le lance. Critères 1, 2, 3. Alors pendant que le truc tourne, je montre... Alors WDN, c'est le raccourci vers la page. Notoriété. S'il veut mourir, non, il veut non, pas m'ouvrir direct, il est bête. Pourquoi j'ai fait ça Et donc vous voyez être alors je vais pas passer en français le temps que pour vous montrer. Et donc du coup voilà le 1 c'est effectivement il y a au moins un, un lien valide avec sous des sous conditions voilà. Le critère 2 c'est il y a une référence. En critère 3 c'est besoin structurel. Ce qu'on appelle un besoin structurel c'est que par exemple si vous avez une personne et son grand-père et que la personne entre en deux, le père ou le fils, sur la façon dont on descend, euh, intermédiaire en tout cas, ne mérite pas un élément euh, parce qu'il n'a pas un lien Wikidata où il n'y a pas beaucoup de sources, ou en tout cas pas des sources références sérieuses et disponibles publiquement, comme c'est écrit ici. Euh, bah on a le droit de le créer quand même pour relier, par exemple, un arbre géologique pour compléter des branches et qui n'y pas un trou. Alors si vous en si vous en manque un, dans l'arbre pour relier deux arbres, c'est cool. S'il vous en manque 10 générations, là, le critère structurel devient quand même trop léger. Mais euh, voilà. Et du coup, je peux aussi vous partager ça dans le chat. Ok. Est-ce qu'il a réussi à tourner pendant ce temps-là Oui Donc voilà. Euh, donc, ici, je filtre pour n'avoir que les personnes de la 42e génération. Et j'ai bien 10 résultats, comme je m'attendais. Oui et, euh, on voit qu'on a Annie Guest, Atticus Affleck, Indiana Affleck, trois personnes qui n'ont pas le nom, Sam Affleck, Serafina Affleck, Violet Affleck, Thomas Guest. Donc on voit que voilà, en fait, on a, ils sont tous de deux familles, la famille Guest et Affleck. Euh, Affleck, qui sont les, en fait les enfants des, des deux acteurs américains qui sont frères et dont je retrouve pas le nom, évidemment. Il suffit que j'ouvre euh, Violette Affleck, de qui est-elle Comment s'appelle son père Donc actrice américaine qui est elle-même fille de, de Ben Affleck et son frère euh, Affleck aussi. Du coup, Et donc voilà les trois enfants. Et donc on voit qu'elle est née euh, voilà en 2005. Donc, voilà. Et cette actrice américaine qui ne le sait sans doute peut-être pas d'ailleurs, donc qui y a peut-être déjà pensé, mais voilà, est descendante de Charlemagne tout comme n'importe quel être humain sur Terre en vie hein, actuellement d'ailleurs, quasiment, est descendant de Charlemagne. Euh... Sauf qu'on le sait pas. Moi, typiquement, mon arbre généalogique, euh, j'ai un trou d'à peu près 300-400 ans avant d'arriver à Charlemagne euh, que je ne comblerai jamais. Euh... Donc je aurai jamais la preuve, mais je sais que je dois descendre de Charlemagne. Et vous tous, dans ce chat, vous devez descendre de Charlemagne, plus ou moins. Euh... Et au pire, si vous descendez pas... Euh directement de charlemagne euh, vous en êtes euh, famille euh, par alliance d'une façon ou d'une autre euh, voilà euh, je vais partager cette requête donc on peut tous se la péter techniquement et dire on descend de charlemagne euh, ceci dit vous descendez aussi du palefrenier de charlemagne ou de n'importe qui vivant à l'époque qui a eu des enfants jusqu'à l'époque actuelle, euh, on descend de tous les millions d'Européens. C'est exactement la vidéo de Dirty biology euh, qui est à l'origine de cette tweet. Euh, qui est à l'origine de... Hop là. Ah, j'ai pas mis le lien vers la vidéo, j'ai mis le lien vers le tweet. Ah, ah bah il a supprimé son tweet. Merde. Euh, j'ai mis le lien vers la vidéo quelque part, je vous la redonnerai, si ça vous intéresse. On descend tous de charlemagne euh, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai filtré pour avoir les 10 en 10 de la dernière génération ce qui peut être marrant aussi c'est d'avoir ceux qui ont une date de naissance date et on filtre euh, l'année de la date est supérieure à 2000 donc là, on aura tous les descendants euh, nés après 2000. Donc a priori, les descendants encore en vie. Euh... Ouais, a priori encore en vie. Oui, c'est bon, je, je tente. Là, ah, et merci. Euh... R1 effectivement, c'est la, vi la vidéo euh, numéro 42. Mm. Alors, c'est marrant parce qu'on était aux générations 42 aussi tout à l'heure. Euh... Et cette requête ne marche pas. Non, zut, déception. Pourquoi Alors, limite 10. Et si je mets juste 10 comme date de naissance, est-ce que j'ai fait une erreur quelque part Je ne sais pas. Euh, acharazin nous dit dans le tweet, dans le chat, je présume que les Inuits et les tribus isolées d'Amérique du Sud d'Afrique ont nettement moins de chances de descendre de Charlemagne. Eh ben, ils ont quand même des très fortes chances en fait. C'est assez marrant. Euh... Alors Charlemagne est un petit peu trop près. Un millénaire, c'est un peu trop près pour que ça soit le cas pour tout le monde. Mais euh, il suffit, et c'est ce que dit la vidéo d'ailleurs que je, je vous laisserai regarder de d'Earthie Biology. Euh, mais il suffit de trois millénaires pour que euh, n'importe quel être vivant, euh, donc typiquement un pharaon d'Égypte, on a des généalogies relativement bien connues euh, via Cléopâtre, les empereurs romains, et on redescend sur un... jusqu'à. La... En plus, on a les traces, euh, plus ou moins bonnes. Il y a quand même euh, des trous parfois, euh, mais euh, voilà on sait qu'on descend tous des pharaons ou des personnes en vie il y a trois millénaires. Euh, et du coup, pour les Afriques ou les lieux très éloignés, ben ça a mis du temps, mais pas tant que ça. On voit là par exemple Charlemagne, la 42e génération, les 10 enfants euh, actuels, ils sont tous américains. Ce qui est assez drôle d'ailleurs. Est-ce euh, qu'en Amérique, ils ont fait des enfants plus jeunes. Ce qui fait que, à une époque, hein, peut-être pas forcément maintenant, c'était peut-être quelque part n'importe où dans l'arbre entre deux. Euh, ce qui fait que ouais voilà les dix enfants les dix descendants de Charlemagne à la euh, Je m'embrouille dans mes explications j'ai chaud, je suis isolé mais bref, même en les tout ou euh, les Bantous ont des chances non négligeables, peut-être 50% à la louche, je ne sais pas, euh, mais euh, de descendre de Charlemagne aussi. Euh, je vais essayer, ça m'embête de ne pas réussir à faire le filtre hier yeah. de date supérieure à 2000, parce que je sais qu'il y en a en plus, puisqu'on en a eu tout à l'heure, né en 2005. Ou oh, est-ce parce que je vais trop loin, 1990 Et limiter à 10 résultats. Euh... Oh, J'arrive pas à suivre le chat en plus. En théorie, il me semble que depuis Charlemagne, on peut remonter à Ramsès II. On peut. C'est possible, c'est possible. Euh... Non, c'est pas. Enfin, c'est possible. C'est peut-être possible, mais c'est pas dans Wikidata parce que euh... c'est que j'ai une petite que j'avais tout à l'heure. Antitri. tri faut que je le retrouve. Visualiser les données. Alors, en fait, oui. Après, pas de César car il n'y avait pas de descendance légitime. Alors, légitime ou pas? Ça, Wikidata, euh, on s'en fiche. Hein. Pour l'instant, euh, c'est exactement ce que répond à en parallèle. n'a pas besoin d'être légitime pour que ce soit biologique. Euh... Par contre, oui, s'il n'y a plus de descendance, bah, on n'est plus descendant, hein, forcément. Et en fait, il y a un paradoxe assez étonnant c'est qu'en fait, on, euh, une, on prend une personne à une époque donnée, quelle qu'elle soit. Et en fait, euh, par exemple, Charlemagne, tous les êtres humains en vie actuelle descendent de Charlemagne, ou Ramsès II. C'est plus probable avec Ramses II ou aucun. C'est tout ou rien en fait. C'est un euh, l'arbre généalogique des, des, des descendants fait que euh... bah, c'est dans un trou. Et donc du coup, si on, je prends l'outil que j'avais tout à l'heure que certains ont peut-être manqué au début, mais si j'essaye de remonter toutes les branches, il me semble que on s'arrête très vite au-dessus de Charlemagne, euh, Saint arnoux etc. On s'arrêtait là, voilà. Donc on remonte quand même au 6 siècle hein, par rapport à Charlemagne qui est un 7e-8e. Euh, alors est-ce que j'ai pensé à bientôt ouvert Par contre, il ya combien de saints Parce que ça jouait une, une auréole. Il ya combien de personnes canonisées dans l'arbre généalogique hein, au-dessus de Charlemagne Ce serait marrant. Lambert, Robert. Alors en plus, c'est extrêmement sexiste parce que plus on monte l'arbre géologique plus il ya a que des hommes euh, voilà sixième siècle aussi mais on va pas beaucoup plus loin et puis on a du côté de la mère de Charlemagne ah, les rameaux féminins ouais, voilà les rameaux féminins, ça s'arrête aussi très très vite Tiens, bah, par contre encore une sainte euh, grand-mère de Charlemagne est même épouse hypothétique Gisèle de on a même pas d'infos précises. Donc non, on n'a pas, en tout cas actuellement, euh, dans dans Wikidata moyen de remonter de Charlemagne à, que ce soit César ou Ramsès 2. on voit qu'on s'arrête assez vite. L'impossibilité de remonter avant Charlemagne vient plus du problème de source. Oui, tout à fait. Euh, euh, les saints, c'est assez rare qu'on ait des arbres généalogiques des saints. Par contre, je cherche Noble Franck, Carloman, enfin un Carloman, parce que des Carloman, il y en a plein. Peut-être qu'ici, Carloman 550. Alors, est-ce qu'on a assez de chance pour que ce Carloman ait un élément Wikidata Un élément Wikipédia, par contre. Un article Wikipédia. Donc, Noble, non. Pas de. Ah, si, faveur au Pépin. Hein. Il a un article en anglais. Est-ce que de landen mère du palais d'austrasie à l'époque de dagobert ok par ses enfants il va créer les carolingiens Donc les carolingiens c'est charlemagne ça c'est ben normal blablabla blablabla non, on a plein d'infos sur ses descendants et pas sur un... sur ses parents. Ou en tout cas, je ne vois pas. Ouais, je ne vois pas. Donc euh... Je ne pense pas qu'on puisse remonter. Ceci dit, ça serait intéressant d'essayer de remonter les branches, trouver les sources. Euh, alors, par contre, il faut savoir, si vous ne connaissez pas un peu le contexte de l'époque, c'est que le jeu de l'époque, c'était euh, de publier une généalogie qui remontait à Jésus ou euh, une personne classe, en tout cas. Et qu'en fait, c'était un peu la bataille de, euh, de tous prouver qu'on descendait de Dieu. D'où les monarchies de droit divin. Euh, et d'ailleurs, parfois de plusieurs dieux, parce que euh, on a. Euh, je sais que les, les rois bretons prétendaient descendre de Zeus par euh, Rémus et Romulus, ou un truc comme ça. Euh, pas simple non plus. Ou de Mars. Rémus, Romulus, je ne sais même plus d'ailleurs. Donc on a des sources qui sont euh, clairement pas fiables. C'est pareil, on a l'arbre généalogique complet, entre guillemets, des empereurs du Japon. Euh, sauf que quand on remonte au, tout en haut de l'arbre généalogique des empereurs du Japon, on a le soleil, la déesse euh, Amaterasu, la déesse du soleil. Donc, euh, pareil, au bout d'un moment, euh, on sait qu'on est plus dans la fiction que dans la réalité, et c'est pas très intéressant. En tout cas, c'est pas avec le soleil qu'on va réussir à retomber sur Ramsès II, <rire> d'un point de vue bassement pratique. Euh, voilà. Euh... Ah, bah là, tiens, ça a marché, ça finalement. Quand je prends les personnes descendantes. Alors, je, par contre, je suis bête, j'ai oublié de mettre la génération. Hop là. Euh, là, ça marche. Euh, ça marche parce que j'ai limité. Donc, si je limite à 100, j'aimerais bien conclure là-dessus. Alors, 10, erreur serveur. Ah, erreur serveur. Ah, je fais des requêtes trop lourdes, le serveur, il ne doit plus en vouloir. Je suis désolé. Euh... Mais ce qui aurait été intéressant avec cette requête-là, du coup, c'est ceux qui descendent de Charlemagne. Donc, ça, c'est le service. Il nous donne tous ceux qui descendent de Charlemagne. Quand une date de naissance, cette date de naissance est supérieure à 1990. Euh... Et j'en récupère, du coup, j'en affiche la génération. C'était pour voir qu'il y en a qui descendaient, comme je vous l'ai dit à un moment, mais sans vous le prouver, qui sont à la 20e génération de Charlemagne et qui sont encore en vie. Et d'autres qui sont à la 42e génération de Charlemagne et qui sont en vie. Euh, les généalogistes ont créé parfois de toutes pièces des généalogiques pour justifier des titres de noblesse pendant des siècles, oui, totalement. Ah, bah, ça, c'est c'est complètement et c'est comme on le voit avec l'idée de réseau. On descend tous de Charlemagne aujourd'hui, donc finalement, c'est ridicule de tricher sur l'arbre généalogique parce que euh, de facto, on descend tous de on a tous du sang royal. Alors, le problème, c'est qu'on descend pas forcément par la branche euh, fils aîné à chaque fois. Donc euh, d'un point de vue titre, on n'a pas récupéré les titres, mais on descend quand même tous de Charlemagne. Donc voilà, là, euh, il me donne dix résultats au hasard. Il a du mal à en faire plus. Des gens qui sont nés après 1990 et qui descendent de Charlemagne. Et on voit que voilà, il y a des générations euh, plusieurs à la 36e génération, 37e et 38e. Donc il y a beaucoup de générations d'écart. Euh, il y en a qui, euh... donc du coup, c'est des gens qui ont plus ou moins tout le même âge. Hein. Euh, 90, ils ont la trentaine. Ils descendent tous de Charlemagne et. Euh... Et ils sont à plusieurs générations d'écart donc là 32 Et on a vu que ça allait jusqu'à euh, 42 ou de 36 à 42 ça fait euh, six générations d'écart c'est assez énorme c'est assez marrant euh, c'est pareil je crois qu'il y a un petit-fils ou arrière petit-fils quand même de George Washington qui est toujours en vie parce qu'en fait euh, ou d'une personne vivant à l'époque de George Washington parce que quelqu'un qui a son premier enfant à 50 ans qui a lui-même un enfant à 50 ans ou parfois même 50-60, et ben bah ça fait vite 100 ans, euh, un siècle. Là où normalement on compte plutôt 30 ans, trois générations par siècle. Euh, mais sauf que si on fait ça plusieurs branches, plusieurs fois, on peut avoir des, des choses assez drôles. Euh, voilà, est-ce qu'on peut pour finir aussi faire la requête que j'essayais de faire tout à l'heure de qui c'est qui descend le plus de Charlemagne en groupant? item item label euh, ou euh, pas groupe euh, si groupe concat je trouvais ce que je voulais dire euh, génération as euh, mbg comme ça ça ça marche peut-être Pour savoir si on descend de ramsès 2 il faut simplement avoir établi que l'on descend de saint louis du Capet ou de charlemagne ensuite ce sera le toboggan oui c'est vrai qu'on peut remonter les arbres on peut plutôt que de regarder toutes les branches d'une personne et dans tous les sens pour trouver ramsès 2 à un moment ce qui est énorme euh, si dès qu'on trouve charlemagne on peut s'arrêter en prouvant que charlemagne descend bien de ramsès 2 ce qui n'a pas été prouvé pour l'instant même si effectivement ça me dit quelque chose mais voilà en Général, on passe par le couple de l'empereur Louis III, arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne et de sa femme, princesse Anne d'Orient, fille de l'enfant byzantin Léon. Ah oui, c'est ça. On descend de Ramsès à Cléopâtre, de Cléopâtre, on commence à tomber dans les Byzantins. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'exporter un arbre généalogique générique grâce à Wikidata euh... J'ai pas répondu la première fois que tu as posé la question, Yamen, et j'en suis désolé. Et tu la reposes et tu fais bien. Et comme ça, ça me dit rien. Euh, par contre, en théorie, ça devrait pas être très compliqué de générer le code. Euh, par contre, c'est pas avec Sparkle. Il faudrait un, créer un outil spécifique pour créer le modèle de la Wikipédia, voire de la Wikipédia en français, parce que je suis pas sûr toutes les wikipédia aient exactement les mêmes modèles géologiques d'ailleurs. Euh, mais c'est peut-être un outil faisable s'il y a des gens qui aiment coder et qui veulent tenter n'hésitez pas, alors par contre je vais reprendre l'exemple de requêtes. je vais prendre un limitateur parce que là il n'en veut plus c'est trop lourd pour lui là je fais trop de trucs en même temps donc gas service non gas pas gas gas service et Je vais prendre Gas Max que j'ai viré parce que c'est cool quand je peux aller aussi loin que je veux, mais en fait, très vite, il en veut plus. On va prendre les 20 premières générations et voir à quelle distance on descend. Enfin, à quelle. Oui, alors je compte quoi là Je compte génération. Bah, si c'est ça, si une personne a plusieurs générations, c'est qu'elle est qu ah oui, ça compte pas. Du coup, si quelqu'un descend deux fois de Charlemagne à trois générations, il va pas me le dire. Hein. Non, c'est pas bon ce que je fais. Le, la logique est pas présente. Enfin bref. Euh, bon, on va le laisser tourner. Euh, du coup, je vais essayer de faire des trucs et j'en ferai un, une actualisation de ce. de ce Fred Twitter d'il y a deux ans. Pour remonter plus loin. Pour essayer de faire des cartes. Alors les cartes, on a vu, j'ai pas réussi, Je vais essayer. Voilà, on va vérifier. J'en ferai, mais je le ferai par ailleurs parce que. Ah voilà, ça a marché. Donc Charlemagne descend de Charlemagne une seule fois. Ok, c'est bon. Il y a plein de gens qui descendent qu'une seule fois de Charlemagne. Et on a. Je crois que j'avais un 20.. Ah si, mais c'est parce qu'il me trie les 1, 10. 2. Hop là. Ah zut, j'aurais pas dû mettre comme ça. Bon, c'est pas grave. Euh, on voit là que agnès d'aquitaine euh, a neuf fois euh, charlemagne dans son dans son arbre généalogique ce qui n'est pas surprenant il y en a qui étaient 20 mais j'arrive pas à les retrouver euh, c'est assez courant d'avoir d'avoir, ne serait ce que pour une personne d'avoir deux fois un arrière grand père en commun euh, mais en plus, là, sur 20 générations, arrière-arrière-grand-père. D'ailleurs, il n'y a plus aucun problème génétique de consanguinité à ce niveau-là. Donc, pas de problème. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions pour la fin, n'hésitez pas à me les poser. Euh, si vous avez des envies pour la semaine prochaine, peut-être que je continuerai sur un. Euh, sur tout ce qui est généalogie, je ne sais pas. J'ai envie de faire des questions, un peu des trucs plus interactifs, questions-réponses, peut-être aussi via Discord pour finir. Parce que euh, je vais sans doute prendre une pause en juillet, août. Euh, euh, je verrai, je ferai peut-être des sessions et sans doute pas le mardi soir, où je chamboulerai, je ferai pas comme d'habitude. Euh, donc, euh, tu n'as pas partagé la requête ah merci erwan de ton vigilance Alors la requête sur celle là, là. Ah, j'ai dû oublier de partager des requêtes au fur et à mesure je les remets j'essaie de les remettre quand je mets euh, dans le quand je remets la vidéo sur youtube j'essaie de remettre les requêtes à chaque fois euh... mais j'oublie parfois ouais. Désolé, faut pas hésiter à me le rappeler. Et du coup, si vous avez des questions, des envies, des besoins, des... Quoi que ce soit, pour euh, les deux, trois semaines qui restent en juin, trois mardis soirs qui restent en juin, euh, bah, hésitez surtout pas à me poser des questions. Je suis là pour ça aussi. Euh, voilà. Alors, je, Mon ordi surchauffe, j'ai un décalage qui devient horrible. Je sais pas comment le temps Je ferme des trucs pour gagner un peu. De... qui chauffe moins. Euh... Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire en plus. Donc euh, je ne sais pas s'il y a grand chose d'autre de plus à dire. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, bah, donc, du coup en plus j'ai parlé le tweet donc vous avez mon compte Belette, B-E-L-T-T, comme le nom de la chaîne Twitch ici d'ailleurs, sans E à la fin. Euh, sur euh, autres réseaux sociaux, si vous me connaissez sur Discord, Telegram ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Et, euh, et sur Wikidata lui-même. Euh, utilisateur vigneron tout en capital comme le nom du métier V I G -N -E -R -O -N. Euh, Je suis euh, relativement disponible pour répondre aux questions. Euh, R 1 j'ai réfléchi, j'ai posé une question sur la cuisine locale sur Discord. Ouais, alors ça la cuisine locale, euh, est-ce qu'elle est locale, est-ce qu'elle est autochtone, et d'où une cuisine est-elle locale euh, C'est compliqué parce que bah, typiquement ce qu'on appelle en France les viennoiseries. Déjà rien que dans leur nom indique qu'elles viennent de Vienne, donc c'est pas de la cuisine, enfin c'est la cuisine qui est devenue locale mais qui est d'origine autrichienne. Et euh, vous demandez à n'importe quel euh, Turc ce que c'est qu'un éclair, il fait bah oui c'est de la cuisine turque un éclair. Euh, et On est en mode bah oui du coup là il y a des trucs qui sont euh, partagés de partout. Et en plus après est-ce qu'on met du poisson dans la paella ou pas ou les crevettes ou autres selon votre euh, origine. Vous aurez des questions, euh, machin, et du coup, refléter ça dans les données Ça existe des sources euh, très sérieuses pour commencer. Euh, question fort intéressante, mais pas forcément traitable comme ça dans un sujet. Ceci dit, Erwan, si tu as des sources à me donner via Discord euh, avant la semaine prochaine, on peut regarder et les fromages italiens. Euh, pourquoi pas Et les fromages italiens, ouais, les fromages, c'est peut-être moins compliqué que la cuisine en général. On peut peut-être faire des trucs. Euh, puis en plus, je me dis que les fromages, c'est un peu du réseau. Qu'ils peuvent être des fromages de vache ou de chèvre ou des fromages euh, pas de pressé, pas de cuite, euh, croûte sans croûte machin. Peut-être qu'on pourrait utiliser la syntaxe que j'ai pris aujourd'hui pour les fromages. En fait, c'est une bonne question. Peut-être un truc à garder pour la semaine prochaine. Voilà, euh, il y a même, je vais réfléchir au sujet. Bah, parfait. ouais bon euh, donc gardez vos questions pour la semaine prochaine euh, bonne fin de journée et soirée et puis à mardi prochain pour ceux qui le veulent bien ciao ciao